Et moi, Jean, je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, parée comme une épouse qui s'est ornée pour son mari. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il dressera sa tente avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera leur Dieu, et il sera avec eux. » Puis, il me montra un fleuve d'eau de la vie, transparent comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lumière, ni de l'ombre, ni du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils règneront d'âge, en âge. Dans la Jérusalem céleste, coule un fleuve d'or vie, brillant clair tout comme du cristal, qui sort du trône de Dieu. Dans la Jérusalem céleste, coule un fleuve d'or vie, brillant clair tout comme du cristal. Qui sort du trône de Dieu Et toutes les nations seront Rassemblées en ce lieu Resplendissant de gloire Ils marcheront tous à sa lumière Toutes les nations seront Rassemblées en ce lieu Resplendissant de gloire Ils marcheront tous à sa lumière ah.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 Il n'y aura plus de nuit, plus besoin d'une lampe, du lampe, lampe, lampe, ni lumière il du soleil, lumière. Dieu nous éclairera. il n'y aura plus, de nuit, plus besoin d'une lampe, ni lumière n'éclairera, il n'y aura plus de nuit, plus besoin d'une lampe, ni lumière du soleil, Dieu nous éclairera, marche, ne t'arrête pas, marche. Ne t'arrête pas, marche, ne t'arrête pas, marche, ne t'arrête pas. Oui. T'arrête ne pas, non, marche. ne t'arrête pas, tu la lumière. ne me pas, ne pas, Vers la patrie, marche, marche, pas, la Pas. Le chemin est long, il est difficile, il est rocailleux, il est resserré. Merci. Le chemin est difficile, le chemin est resserré. Parfois tu peux t'épuiser, parfois tu peux tout abandonner. Parfois tu as l'impression que tu ne vas pas y arriver. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, tu vas y arriver. Nous allons y arriver. Avec Jésus c'est possible, avec le roi c'est possible, avec l'agneau c'est possible. Marche, marche. Ne t'arrête pas, marche vers la patrie céleste, marche vers la nouvelle Jérusalem, sans regarder en arrière, sans regarder en arrière, puis me... Rassemblés en ce lieu Resplendissants de gloire Ils marcheront tous à sa ah. lumière